L'éthique est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, euh, j'ai envie de dire à la base même de toute relation humaine, euh, et, et j'ai envie de dire, c'est compliqué. Oui, c'est difficile, effectivement. Euh, L'éthique est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et je ferai une différence entre morale et morale, qui peut être un petit peu dommageable et éthique. La morale, c'est appliquer des, des, des principes. Euh, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer. Ok. Euh, ces principes-là euh, sont, sont, sont, sont, sont là, quelque part. Euh, ils sont précis, ils sont rigoureux, ils sont définis, etc. Or, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, j'ai constamment à me poser la question de éthique. Et l'éthique, c'est finalement dans le registre du réel, du concret. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus éthique de mentir à ma mère sur sa maladie ou je ne sais quoi Est-ce que c'est pas plus éthique de mentir que de ne pas mentir et Alors que l'éthique nous met... Et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de comité d'éthique, parce que l'éthique, on parlait de mouvement, l'éthique nous met en mouvement, nous permet d'interroger constamment le réel, les forces qui sont qui sont en équilibre là et justement en tension. Mais la je l'entends vraiment comme quelque quelque chose de positif. L'attention, ça permet le mouvement, l'attention, ça permet la liberté, l'attention, ça permet le choix. Et, et je, en parlant de liberté, là, j'ai... Et donc, justement, pour moi, l'éthique, c'est vraiment savoir au moment T, et il faut toujours réinventer à hein, ce moment T, c'est me poser la question, qu'est-ce qui va être juste pour l'un pour l'autre, on n'a pas parlé encore du mot de juste. On a parlé d'injustice, mais on n'a pas dit encore quelle est la notion de juste et de la notion d'injustice. On a parlé, mais comment être juste à ce moment-là pour l'autre et pour soi, du coup ça suppose que l'on a écouté la, la question de l'autre, et du coup dans cette notion d'éthique, il me semble que là, elle résume beaucoup de, de, beaucoup de choses de ce qu'on qu a dit ça nous met en mouvement pour comprendre l'autre, pour essayer de, de co-construire avec l'autre quelque chose qui va nous faire du bien, qui va lui faire du bien, et oui, en parlant de liberté, il m'est venu une phrase que j'adore alors je ne sais plus de quel philosophe, c'est peut-être Lévinas, peu importe, qui dit que, euh, et peut-être que ça ça peut éclairer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent qui dit quelque chose comme l'instant contient des milliers de possibles. voilà l'instant s'ouvre en des milliers de possibles on n'a pas suffisamment l'habitude de considérer qu'à un moment T quand la question éthique se pose on a devant nous bien plus de perspectives et d'opportunités que souvent on ne l'imagine on a quelquefois des œillères qui nous enferment, nos cadres, nos, nos, certaines croyances, certaines représentations. Et j'ai envie de dire, si on se pose la question éthique, c'est se poser aujourd'hui, là, à l'instant T, dans cette rencontre avec telle ou telle personne, quels sont alors on ne va pas penser aux mille perspectives mais quelles sont les deux ou trois perspectives nouvelles qui peuvent se présenter, c'est-à-dire on est dans un mouvement aussi de création, de co-création parce que l'autre euh, je... de reconnaissance de l'autre oui, de reconnaissance de l'autre et tout à l'heure quand je parlais d'altérité, j'ai oublié de vous dire que ce qui est intéressant dans la notion d'altérité, ce n'est pas seulement, et là on reprend aussi les mouvements de reconnaître et de se reconnaître etc ce n'est pas seulement de, de, de reconnaître l'autre dans sa différence, de le respecter, ce qui est déjà pas mal, donner sa différence, etc. Mais c'est être capable d'être altéré par l'autre, c'est-à-dire pas entamé, hein, mais de que l'autre vienne faire fracture, vienne me déranger dans ma, dans ma façon de voir et Marricien. dans ma façon de penser. Marricien. Voilà. Et il me, me met en question. C'est quand l'autre me met en question que là, je peux, je peux m'inscrire dans une position éthique et responsable, parce que je n'impose pas. Merci, alors ça va peut-être faciliter le, la présentation de notre présidente, qui sait Parce qu'elle a l'inspiration sûrement déjà. Mais je pense que ça, ça venait dans le droit fil, dans le prolongement naturel de toutes ces questions, puisque c'est vous qui avez évoqué la question éthique. Oui, Et oui. Et euh, vous avez donné un certain nombre d'exemples. Mm -hmm. euh, concret de mm -hmm. la de la posture ou des postures, des en tout postures cas de l'ouverture oui. d'esprit ou l'ouverture à l'autre qu'on devait. Qu de oui, mais parce que ça nous fait du bien à nous tous. On s'est fait du bien, là, au J'espère. Je <rire> <rire>